Salut à tous, c'est H. L.M. et bienvenue sur Oculus Copus, où on reprend cette fois la suite de Splinter Conviction. Et on est à l'ambassade ru de Russe. De, l'ambassade de Russe. L'ambassade de Russe. Tu bug, non L'ambassade de Russe. Ouais. <rire> euh, je sais plus comment on marque les ennemis, ça m'énerve. Euh, ouais, je crois pas qu'on puisse les marquer ceux-là parce qu'il faut pas les tuer. D'accord. Et... Euh, il faut pas que je me mette debout non plus. Il y a une caméra de surveillance qui se trouve juste au-dessus là. Et on peut la dérouiller ou... Je sais pas... Bah je... Bah écoute. Je crois bien que oui. Waouh Ça a alerté les gens. Ouais, C'est pas grave, ça Euh... Bien. Ouais. Et puis attends. Moi, ouais, il y a peut-être le mec qui va se demander là. Je vais peut-être éliminer celui de droite. On, a, on aura va les éliminer ouais, je l'élimine. Je crois qu'on a le droit de... Hop Une paffe dans la gueule, Voilà, il méritait que ça. Go, go, go ah, pif de pute, là. Ça, dégage, oh putain C'est chaud, te là. te protège Va le chaupe Je vais suffit, enfoiré Par oh, ici Descendez, Mais non, mais dégage Bon sang, la mission est foutue. C'est fini. Mais <rire> bien sûr qu'elle est foutue, il a alerté qui, espèce de clampin <rire> ça m'énerve ça! Le mec euh, il a eu le temps, il a appuyé sur une petite alarme qui se trouve cachée dans sa manche, genre euh, alerte rouge maximum. Et pourquoi là il est en alerte, mon pote? Euh, et ah d'accord. Ça y est, ça m'énerve. <rire> je crois qu'en fait, si on passe comme ça discrètement sans animer personne, je pense que ça sera plus simple. Ouais. <rire> en activant l'IEM portative, il oh, euh, faut passer par la droite par contre. Alors attends. Je vois qu'il y a. Putain, mais je dis quoi, moi Je raconte des, ouais, des, des conneries. Je crois a un invité oh bah voilà. Hein. Ah bah. Euh, pff, ah, tiens, moi je pète sa gueule, voilà. Comme ça, au moins, on aurait échoué la mission pour quelque chose. Bah, la, la, la mission n'est pas échouée. D'accord. Ouais, voilà, allez. Je sais Et moi, je me suis fait coin. voir. Bah, moi aussi, hein, il m'a vu, hein, le gars que j'ai assommé. Hein. <rire> qu <'est -ce rire> bah, tant pis. Il m'a dit. Moi, il vient de me dire je sais que t'es dans le coin. En plus, il qu'il y a vraiment quelqu'un, tu vois. Je veux dire, c'est pas une blague. moi, ça, c'est une alerte, tu vois. Ouais voilà. Oh, il y a des feux d'artifice. Oh. Hey tu vois lui oh, vois. <rire> Il te fait d'artifice Au ciel, ouais. Oui, oh, regarde ça. Pas. <rire> <rire> <rire> <rire> drôle de bruit, il est. <rire> <rire> <rire> <rire> putain, il y en a trois, blague pourrie. Ah, la vache la Oh putain Il y en avait trois. Oh non, j'ai été repéré Moi aussi. Oh, ouais, ouais. Allez, ça commence voilà, à te péter les vois. couilles, c'est bien. Voilà <rire> On va jamais réussir à avancer, putain de merde. Le chargement. Ben, les quatre non. oui il faut tuer personne, c'est un peu comme les quatre Il faut escorter quelqu'un, et est hyper lent, tu sais, ça m'énerve. C'est clair. Alors exportez quelqu'un mais s'il vous plaît n'utilisez ni véhicule ni niveau ni vélo ni moto ni vos jambes Et surtout ne marchez ouais. pas <rire> Ouais sinon, sinon la mission est terminée Mais qui c'est qui pense ces missions de merde putain Qui c'est quelle a idée de se dire ça clair. Attention ne tuer personne Eh oh mec euh, on... Ouais ok bon d'accord c'est des policiers Je suis d'accord Habillé en bleu Pourquoi je dis pourquoi je précise ce genre de choses Qu'est-ce qu'on a à foutre Moi j'en ai à foutre ne sais absolument pas pourquoi. <rire> On devient bizarre ces derniers temps. C'est ce vif scopus qui a une mauvaise influence. C'était <rire> hyper badass, mais mais quoi Ça ressemble à ce que font les mecs dans les usines, c'est alors qu'il n'y a pas de monde, il y a personne, et puis que ça fait genre <rire> Ils se cachent quand même. Mais sauf que là, il y a vraiment du monde. Donc du coup, c'était totalement raccord. Je suis désolé de te dire ça. Non, mais bah, c'est pas grave. Ça semblait vraiment je... intéressant. Mais... Ouais, mais du coup, à la fin, c'était était plus. Au début, je pensais que tu te foutais de ma gueule, mais après. Après, j'ai senti. Non, non, non, non, je te... je te jure, je me foutais pas de ma gueule. <rire> oh, voilà, ah, je commence à gérer. gérer. <rire> ouais, c'est clair. Ah. Ma mère <rire> Ma mère ma, ma <rire> euh, Je suis pas encore plein milieu d'une lampe. Si, si. Si, si, si, si. <rire> Coup de coup de <rire> de la gueule, il ferme sa gueule <rire> oh, oh, oh. t'as remarqué qu'on parle vraiment on parle doucement quand euh... alors que c'est un jeu d'infiltration tu vois pas... ouais ils vont pas plus nous trouver tu vois ouais. si on parle euh, euh, c'est dans lequel que si on parle trop fort euh, on peut être détecté et je sais plus c'est dans quel cas là... je crois on ouais c'est ça dès que t'as activé le micro c'est mort les mecs qui peuvent te crier quoi. ça c'est C'est pas con mais tu vois vu que nous on parle beaucoup et eh ben mmh. on serait dans la merde il voilà c'est ça. Et l'autre il a dit y avoir babouchka. <rire> je sais pas. Non. non il a pas dit ça. Hein. Pas. Putain Bist il fait chaud. Waouh. Wow, wow, wow. Ah non il dit Bill Gates. <rire> je crois que c'est des Russes en fait. C'est du russe. Ouais. <rire> Et je viens seulement de tilter Et Pourquoi, pourquoi que que la police pas, hein euh, qui était en trop. bleu m'avait fait bizarre dans ma tête. Mais c'est parce que est-ce que des policiers russes? Ouais ouais ouais y en a un qui t'a grillé. Quoi il t'a il t'a grillé moi. <rire> Voilà. Donc on peut dire que c'est de ma faute, voilà. Que t'attends hein <rire> attends là, que tu veux là, que qu y a, là <rire> je suis désolé, j'étais sous pression le mec, je crois qu'il m'a.. Me... Non mais on va aller, on va les dégager direct parce Vite. que. Plus je mettrai tout dans Non non non. c'est pas possible veux... non. Putain j'ai j'vais lui mettre une sèche avant de putain de coller Ah <rire> oh, ça y est ça commence à me péter les couilles aussi là. Il faut que d'un coup le. Oh ya yeah, il nous ramène ouvre, oh yeah, il nous ramène, putain, il faut que d'un coup la difficulté. Oh tiens yeah, euh... Et si on connaît avec le cul Et si d'un coup on faisait en sorte que la difficulté soit genre trop dure, tu sais On passe d'un niveau hyper facile à un niveau super dur, à la pas du gain, et là t'es là, t'es trop content, tu vas te faire ton jeu, non <rire> Ça m'a énervé putain Tu le, le machin Yoim, il pouvait même sauter leur lampe torche, mais merde la crédibilité, putain, oui c'est vrai que ça allait à une prise. Tu t'amuses avec moi, il, il, es, es, il sait que t'es là, vrai, oui, il sait que c'est une coupure de courant voilà les mecs ils se disent il y a quelqu'un c'est pas les, une alerte c'est clair t'arrives t'es chez toi, t'es dans ton chalet et tout, t'as les plombs qui sautent est-ce qu'il y a quelqu'un non gros c'est ton machin ton, t'as une installation électrique qui est pourrie c'est tout et non là il est là, je sais que t'es là en dur, du de ton... Mais il trouve son pote par terre, hein Mais tout va bien. Tant que le. Voilà, tant que le courant n'a pas coupé, tout va bien. Mais oh mon dieu, t'es en train de dormir Ok, je vais essayer de voir ce qui avait sauté des plombs. Ouais, hein <rire> C'est clair. Ah oh non mais. Ah mais j'ai envie de les buter, tu vois, j'ai envie de leur mettre une bombe dans la gueule, là, pas, mais... mais... je la je Non ah, Putain ah, Non mais là, le mec le mec il est comme un ninja sur ma droite, c'est lui qui infiltre le bâtiment ou c'est moi Le gars il savait où on était quoi à quoi ça sert qu'il cherche Non Je mais c'est ça où on est. <rire> oh putain, qu'il y a du bruit derrière moi Il y a tout qui Il y a du bruit derrière moi <rire> ça, Ils vont peut-être arrêter le bruit, tu sais. Je pense qu'en fait le mieux c'est. Tu vois, on a deux IEM portatifs, on en active une chacun. Les gars ils vont se dire ah c'est des plombs et tout ça, ils vont allumer, ils vont mettre 3 ans à allumer leur lampe torche, de toute façon elle sautent aussi leur lampe torche <rire> Et on passe hein Pff, Parce que là on peut tuer personne, regarde moi ça Le mec il s'est dit oh je sens quelque chose par là, bah tiens tu vas sentir mon point En, en fait ils sont pas alertés tant qu'on a pas, bah tu sais quoi même sans IEM. Ouais En fait ils voyaient rien les gars En <rire> fait euh, on se met de face, on leur tape la gueule Oui en fait tant qu'on alerte personne on peut leur taper la tronche tranquille les mecs ils se disent tout va bien <rire> C'est clair, Eh hey, on était 10 au départ et on est plus que deux, bon c'est pas grave <rire> ouais, ouais, il se passe quelque chose de bizarre, tiens, je vais avancer dans le noir alors que je vois absolument rien. C'est quand même, tu sais, je sais pas, les mecs, ils, sont, ils ont été formés où euh, On a été formés dans les brigades d'intervention d'urgence d'électricité, donc en fait, dès qu'il y a une panne de courant, bah, paf, direct, ouais, on fonce. Là, c'est grave, mais ça. autrement, ça passe. Voilà. <rire> Vous n'imaginez même pas, euh, chaque année, combien de maisons ont des pannes d'électricité Combien de maisons ont des pannes d'électricité et que généralement, c'est quelqu'un qui l'a déclenché il y a Une, une sur 100 euh... Ouais c'est ce que je veux là. Qui a là il, il, il, il vise avec son arme le mec, putain t'es en train de faire une surveillance Ah voilà, bah voilà. <rire> oh, putain, il a caméra. Eh hey, mais c'est ta partie et je t'ai rejoint dans ta partie là. Ouais, putain j'ai fait griller une IEM. Eh bah je gagne des points là. <rire> Ça il est bizarre ce jeu. Ah bon Oui. Ah non mais... <rire> Normalement on n'est pas censé gagner de points. Enfin... Hop, deuxième IEM. C'est pas grave, même les caméras, elles sautent. Regarde, je te dis, là, on va rejoindre un checkpoint. À jackpoint. C'est un le jackpoint. le Les mecs, regarde comment ils ont conclu trop rapidement quelque chose. Il y a personne ici. Putain, il y a trois quatre par terre, quoi, merde. <rire> J'ai plus bon, d'IM bon, bon, par contre. J'en ai, moi, t'inquiète. Kestrel <rire> Archer Vous avez été repéré. Ah les mecs ils sont vraiment formés pour les coupures de courant en fait. Ils arrivent vraiment à déceler si une personne euh, c'est une coupure de courant si c'est. Euh, putain, apprends, putain, j'ai envie à parler. <rire> Castle, Archer, en a un de vous deux qui a toussé Mission annulée. Mission <rire> annulée. Vous savez pourquoi Il y a des détecteurs dans les murs. Ils savent reconnaître une toux d'abri un ronque. Rock... <rire> ils savent détecter une toux d'un quelconque. Ils sont super entraînés les teams. Ils savent vraiment tout <rire> tu sais. Ça va, on peut péter des lampes. Oui, les lampes qui explosent, ça va, ça les alerte pas. Tu sais, ils la balle faire. C'était quoi ça Un moustique. C'était un moustique. Ça, c'était <rire> un porc. Qu'est-ce qui les alertait quand on. C'est assez sombre, ça devrait le faire. Ouais, ouais, j'ai éteint la lampe là. Normalement, euh, je pense qu'ils vont rien à dire. Et on peut les buter ceux-là, ouais pense non Je sais pas où est-ce qu'ils sont, c'est un truc. Bah ouais, moi non plus. J'ai pas utilisé la vision... Okay, non, Ils à sont gauche, à gauche. À voilà, est-ce qu'on peut les marquer Non. Bah non, ça veut dire qu'on peut pas les tuer, quoi. Putain. C'était le bruit du clavier, ça. Quand il commence à avoir chaud, il fait ça. Ah mais on est on est en plein dans le la... Voilà là c'est stressant, ça c'est stressant. Je rentre dans le bâtiment là, euh, dans le bâtiment. Je rentre dans la pièce, juste à côté. On va essayer de les. Eh les... putain les mecs ils sont ils sont. T'en yes. as un qui arrive bientôt. Allez moi ça. C'était. Ils vont nous détecter putain fais pas des conneries comme ça. C'est le stress. Je viens, de voir, en fait, je viens de voir ton personnage qui mettait une claque dans quelque chose, je pense que c'est dans un mec, non Ouais, c'était euh, Thierry, tu vois. Ah oui. Salut à tous, je m'appelle Thierry, alors moi je vérifie aussi l'électricité, mais je panique pas autant quand je vois J'ai même pas fait gaffe, je me suis en vie bon moment. Là, il y, y a un pote, il est par terre, ouais. il, a, là, il en s'en bat les couilles. Ouais, c'est clair. Ah, salut Thierry, ouais, ça, ça va bah, bah, oui. J'ai d'assommer Pascal. Ouais, je te dis, ils sont vraiment entraînés que pour ça. T'es une gueule, hein si si sont les peu en colère. Ah y'a encore un mec là. Est-ce qu'on peut le tuer Non ça fait toujours je crois. Y'en a un qui est en colère. Ouais, de... Les négociations ont pris une sale tourneur en scène. On intervient ou pas Menace et. puis le mec il est en train de faire son nœud de cravate. Ah comme des Le mec Ab il est en train de faire son nœud de cravate. Fait. Je le défonce tu vois. Ouais. Et le gars il a encore un reverseur sonique crasse pendant que Shradi marave la gueule. On a réussi à la prendre en revers pour le avec ses dans Il y a une oh, simple un route à l'opposé des bureaux de l'ambassadeur. Échelon 3, peux utiliser votre montre terminale pour pirater le système ouais, mais par ai ai liaison rouge là. Ah oui, alors qu'on en a éliminé plein. Alors, on fait plus les larcs. Mais on doit aussi savoir ce qu'il compte avec aux Azeris. Je suis désolé, je suis pourvisable, c'est une fusion <rire> j'ai un changement chargeur, le mec il est en panique, il n'arrive plus à parler. <rire> Putain j'ai cru en entendre balles les couilles, mais à mon avis je pense que c'est le fait qu'ils soient russes les mecs. Oh, t'as tué le hmm. des Attention, il y en a un autre qui arrive. Ouais. Regarde Il y a du monde au balcon. Hop yeah. oh, <rire> Nickel. Ah j'aime bien cette infiltration un peu panthère la tu vois. Droit de oui. Voir, de garde. On oh, oh. Bien joué. Impossible de marquer cette team vos partenaires l'a déjà fait. Je vois qu'il a un temps d'avance sur moi. T'inquiète celui-là. Posé. J'ai faim mais vraiment. Ah. très faim quoi. Ouais ouais mais je te comprends parce que c'est vrai que moi non plus j'ai pas mangé J'ai supprimé la caméra qui se trouvait juste en haut de gauche En haut à droite pardon C'est pas tout à fait ce que je voulais faire Mais ça a l'air efficace T'as tout explosé C'est pas grave ce sont des choses qui arrivent Regarde ça C'est bon les deux sont supprimés il en reste un, en faut l'interroger, je crois, non Non, c'est un ordinateur, je pense que tu peux... Avec la <rire> tu dis à l'ordinateur, parle, <rire> parle, Dis-moi tout ce que le tu sais Il y a le cas je lui Et vu, il devrais Il y a du monde... Il y a du monde, mais j'arrive pas à voir où en fait, tu vois, il y, a, il y a mon curseur qui est passé en rouge je crois. Ah, c'est bon, c'est bon, je vois le monde arriver. Et, et je me je me plante complètement... Ah oui, il y a 4, 5 personnes là, je viens d'en voir une gauche 3 à gauche, 6, 7 personnes. Les asyléristes sont, sont des amateurs qui sont en train de monter Ouais, ouais, ouais, non, non, non, il sera à me tuer là Oh, la chatte que j'ai eu Non, j'ai pas eu de chatte, en fait, je suis vous mort Ça va arriver derrière toi j'arrive c'est voué à l'échec Je sais que vous êtes là, tout le Ah, ah et voilà, c'est ça ce qu'on appelle... C'est bon, j'en ai tué un. Et les de mecs, de et de ils de ont de été intelligents, vous de vous de putain. Ils ont été intelligents. Ils ont réussi à voir que j'étais après le plafond, tu vois. J'ai un gros problème ici. <rire> Il Pour trouver et neutraliser les intrus au plus vite. Ok. Bien joué. Wow Vous êtes des poules de ça c'est bien classe, quand okay. même. J'ai plus d'IEM portatif, putain. On aurait un IEM portatif, on pourrait traverser ça en face là. Ouais, voilà. Ah bah c'est quoi encore mieux, regarde. On va en éliminer un. Hop. Nickel. Ah putain merde, j'avais pas pensé que j'étais dans la longue. Ah. Oh putain. C'est moi qui me barre par la fenêtre, c'est pendant que tu avais des. Oh, putain! J'ai voulu le, lui casser la gueule, mais mon perso a préféré taper la vitre. Oh, tu verras dans le replay de la vidéo. là. Hey ouais, oh, oh oh oh oh. putain! Ouais, tu vois, moi je gère pas aussi bien que toi. Attends, bouge pas, bouge pas. Oh putain! J'ai réussi à te le tuer juste avant de mourir. Ah, je suis un vrai pote, hein, t'as vu, tu je fais prorer la ouais. mission moi. Mais, je fais quand même foirer la mission Les hommes de Baïkov <rire> peuvent être considérés comme des cibles Ouais ouais Abattez-les si nécessaire Ok, là tu vois, là on est préparé <rire> est Il y a une salle de contrôle à l'opposé des bureaux de l'ambassadeur Qu'est-ce qui se passe juste en train de couler Eh hey, si, si, si on peut tomber les lampes C'est Ça que tu disais <rire> Putain, t'as fait tomber la deuxième au même moment Et tu sais quoi, on va... ouais oh, ouais, oh, oh, il arrive, il arrive, il arrive C'est pas grave, je l'attends Bref. Putain de saloperie va T'as la pression J'ai le retour de avoir J'ai le retour de deux IEM portatifs donc ça va nous servir à faire sauter les plans encore une fois. Mais les mecs ils vont être sous pression quoi. T'en as un envisé là on Ouais Vas-y, il manque euh, on peut la reporter <rire> En fait tu vois on a tout intérêt à ne pas faire sonner l'alarme parce que là du coup les gens ils sont Ils sont pas trop alertés parce qu'on a pas fait d'y Il y a juste des cadavres par terre ça va C'est pas trop grave et euh, du coup bah, ils sont Très tranquilles Et pas très nombreux surtout Ok, bon on a un carré. Qu'est-ce qu'il est con. Heureusement qu'il ah, est con. Hein. Il a d'abord regardé à gauche au lieu de regarder à droite en <rire> train de Ça, c'est des Wow, oh, wow, oh, oh, putain! Mon <rire> <rire> connard! Mon connard de mec, il a... il a fait une vieille roulade de merde au lieu de. de se planquer, quoi, ce fils de pute. <rire> ah, mais ouais! Co se connecter à la salle de contrôle. En fait, on aurait fait ça sans tuer les gens. Si je veux faire sauter les annuels. Connectez-vous au réseau de sécurité avec la montre terminale. L'un de vous doit rester dans, dans le champ d'induction magnétique du port réseau pendant que le programme s'introduit okay. dans le système. Ça prendra une minute environ. Une minute Peut-être temps de crever, hein. Les hommes de Baïkov sauront qu'il y a un problème. Ça y est, transfert. Non. Donc, pas est, pas disque je est On va se marrer. Ok, donc là faut vraiment pas faire le con. Et péter les lampes quoi en fait, putain, j'ai pas pensé. Il y a trop y'a trop d'écrans de PC ici. Ouais. Quoi mais ça devrait le faire de euh, comment on est positionné. Contact Dans la salle de contrôle ouais. Putain, allez, allez, on disons, comme par hasard dans la salle de contrôle. Ils sont où je les entends derrière Vous voulez nous buter ça Va falloir oui. venir nous chercher La <rire> tenté. ça prend pas avec moi c'est un piège Ils sont là, ils sont positions. là, attention Oh putain oh. Putain mais non oh. lol, lol, il peut mort. me tirer à travers les murs le mec T'inquiète, tu... <rire> si tu... <rire> Regarde comment je suis positionné <rire> Ça va <rire> En mode... Euh... Ouais, ouais, ça, ça va bien J'ai Ouais, mal de la nuque <rire> Non, ça va bien Je choisis que tu te cesses. Ouais, j'ai des petits lags, là. Ça, c'est pas la cause, c'est le jeu, ça. Ouais, hum. je pense. Ça, c'est une caméra. Ok, les mecs, ils sont en mode concentré sur les lampes. Tu vois, je te le dis, franchement, ils ont un ouais, il problème. a qui Où Ou ça Juste euh, ce côté-là. Ils ont l'air d'aller dans la salle de contrôle, les mecs, à chaque fois. Donc, en fait, si je reste là, peut-être que... Bah, non, il... Mais maintenant, t'as ah, affaire à des vrais flics Merde, merde, merde, merde, je peux pas. T'inquiète, c'est Putain Je l'avais pas, là, c'est à cause de cet enfoiré de mur qui m'a trollé. Pas là. Ok. Tu peux pas là, je casser. peux les avoir, mais on a on pas. On l'équipe, connaît les moindres recoins, de en ambass... Ça se fait marrer Le... Ça va passer. Wow. La... Si ça, c'était pas du joli. Pourquoi la progression, elle est arrêtée, là plus, a arrêté De quoi position. Progression piratage, elle a arrêté. Ah bon? Ouais. Putain, alors si on arrive à péter le mec là, on est bon. Allez, allez, ah. on est marrés, pas voilà, tu vois, ça les occupe un peu là. Mais moi, le malin, t'as quelqu'un qui réplique, hein! T'es foutu! Putain de bâtard! Crève-toi! Mouta! Ah. La salle de contrôle! Bien joué! Oh, voilà, parce que moi, ils en avaient pris moi là. Ça y est, c'est tendu. 53%. Quoi Waouh, c'est tendu, ouais. Ça arrive. Je te tiens Crève-toi, Je te tiens. <rire> Je te tiens, ça ah lui a fait tellement plaisir. C'est clair. Waouh, la paque de balles dans la tête. Eh. Je ça plutôt cool. Euh, je peux pas passer par. Euh... c'est chiant ça aussi. J'aurais bien aimé me planquer, tu vois. Euh... Non, non, non. <rire> <rire> C'était pas une bonne idée, mais moi je pensais que c était. C'est les ordinateurs là en fait qui... qui font trop bien. Mais là c'est bon, euh... Ça ouais, augmente. 83. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. allez. Putain les écrans de PC, c'est bon. Vraiment, ça va. Que okay, ça pète pas. Eh, c'est ma mitraillette <rire> C'est la mamie mitraillette. Et <rire> <rire> eh, qu'est-ce que, comment on fait pour changer d'arme Euh, c'est la flèche du bas, non Mais ouais. Attention. Toute l'ambassade est verrouillée. Les types qui ont la marchandise n'ont pas pu rejoindre Baikov. Ils sont coincés au premier sur la terrasse qui relie le bâtiment principal à l'annexe de l'ambassade. Arthur, Estrel, profitez-en. Sécurisez la marchandise. Et ouais Je crois bien que c'est euh... Maintenant que là bah qu C'est un de checkpoint part. Un Trouver, part. Trouver la marchandise Et bah ça va être Pour le prochain épisode Et bien tout à fait Voilà Et donc euh, voilà c'était Splinter Cell Conviction Et du coup euh, avec plein de lag et tout Avec plein de grages aussi c'était cool Ouais c'était vachement bien moi j'ai bien aimé Ouais pareil J'ai trouvé ça très excitant et du coup, eh ben je te laisse dire le mot de la fin, H. Pétoufle. Le de la fin. H. <rire> Pétoufle. <rire> à la prochaine.